Hallelujah. Hallelujah. Ya Allah. Naïte coupe Shalom Shalom. Amen Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce moment qui nous permet. Nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Ephésiens 2, verset 8. Pour pouvoir dire merci à notre Dieu, celui-là même qui nous garde et qui nous bénit. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce moment. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la grâce que tu nous donnes de te connaître et de pouvoir te prier. Merci, Papa, parce que tu es le grand Dieu, tu es le vrai Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Ephésiens 2, verset 8.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 On dit que nous avons la grâce par le don de Dieu. Alléluia. Je veux seulement dire merci oh Jésus. Je veux seulement dire Merci, oh, Jésus. Moi, je veux seulement dire, je veux seulement dire. Merci, oh, Jésus. Je veux seulement dire merci, oh, Jésus. Pendant que ce cantique passe, tu vas dire merci à ton Dieu. Tu vas lui dire merci à ce Dieu-là pour la grâce qui te fait tu vas lui dire merci à ce dieu là pour l'honneur qui nous fait de le connaître alléluia oh i just want to say baba oh, oh, I just want to say, o bye, Je veux seulement dire. Merci, oh, merci, oh, Jésus, oh, Jésus, merci. Je veux seulement dire, oui, merci, oh, Jésus. Oui, on va dire merci à ce Dieu-là qui est grand. On va dire merci à ce Dieu-là qui est bon. Comme Ephésiens 2,8 nous le dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Nous sommes sauvés par le don de Dieu. Alors nous devons, en toute circonstance, en toute situation, dire merci à ce Dieu-là. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Si tu peux chanter, chante. Si tu dois prier, prie. Mais dis merci du fond de ton cœur. Ô Seigneur trois fois saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ ton Fils, merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Au oh, sauveur trois fois saint, merci. Car tu as donné Jésus Christ ton Dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Alléluia La Bible dit Quand vous priez, dites notre Père Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié La Bible nous demande D'élever le nom de Dieu de, de, de placer Le nom de Jésus Là où il doit être Celui-là qui détient le nom le plus beau Le nom le plus grand Celui-là qui A le nom au-dessus De tout nom Alléluia et j'aime bien cette chanson qui dit « Est-ce qu'il y a un nom au-dessus de tout nom que celui que porte Jésus-Christ Est-ce qu'il y a un amour au-dessus de tout amour que de donner ?» sa vie pour ses amis. Mmh. Ce beau nom, c'est le nom d'Elohim, merveilleux nom. Emmanuel, ce nom qui bénit. C'est le nom de l'éternel, des armées, oh oui ce beau nom, c'est le nom d'Elohim, oui, glorionnant. El Shaddai, le Tout-Puissant, oh, c'est le nom de l'Éternel, désarmé. Est-ce qu'il y a un nom au-dessus de tout nom que celui que porte Adonai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 Ce nom qui purifie, c'est le nom de l'Éternel, des âmes. Oui, ce beau nom, c'est le nom d'Élohim. oui, glorieux nom, Emmanuel.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 Alléluia. Tu vas acclamer le nom de celui-là qui a donné sa vie pour toi. Tu vas acclamer le nom du roi des rois. Tu vas acclamer le nom de l'éternel des armées. Tu vas honorer Jésus pour sa fidélité. Tu vas honorer Jésus pour sa grandeur. Parce qu'il a laissé sa royauté et il s'est dépouillé pour venir vers nous. Il s'est dépouillé. Le roi a laissé le trône. Le roi a dépouillé jeter la couronne pour venir se faire pécheur afin que toi tu passes de pécheur à vainqueur Alléluia afin que tu passes d'homme à Dieu Alléluia Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son fils pour nous prouver sa fidélité encore Jésus est mort sur la croix pour ce sacrifice là éternel et perpétuel qui peut nous aimer comme ça Qui pourra nous aimer au-delà de toutes nos souffrances, au-delà de toutes nos inquiétudes, au-delà oh, de toutes nos tristesses, au-delà de, de tous nos manquements, de toutes nos tribulations, au-delà oh, de tout ce que nous avons en manque, au-delà au de toutes nos pertes, au-delà de tous nos soucis, au-delà... Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimé le premier, tu nous connaissais même avant éternel. Notre conception, tu savais qui nous étions. Tu avais déjà défini, tu avais déjà tracé notre chemin éternel, Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous voulons te rendre gloire ce soir. Voilà pourquoi nous voulons encore élever la voix pour te dire combien de fois tu es grand. Nous voulons élever la voix pour te dire combien de fois oh ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Sois béni, éternel Dieu Tout-Puissant. Qui aurait pu faire ce sacrifice pour nous si ce n'est toi, éternel Dieu Là où tout le monde nous a tourné le dos, toi, tu es venu mourir, oh, en pécheur, afin que nous soyons vainqueurs. Et ce sacrifice-là, éternel et perpétuel, quel grand amour tu as eu pour nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié, Jésus, ce soir. Béni soit ton Saint-Nom, adoré sois-tu, Père je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place mon dieu s'est donné je ne peux imaginez combien ça coûterait à la croix il a pris ma place mon dieu s'est donné Il est fidèle Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Est-ce que tu peux contempler ce soir la fidélité de ce grand Dieu Est-ce que tu peux contempler ce soir la fidélité de ce grand Dieu Alléluia lui qui a été la prémisse des prémices, lui qui a été le tout premier de toute la création, Alléluia, il a fait le sacrifice ultime et perpétuel, Alléluia, afin que par le fait qu'il soit le premier et le dernier, Alléluia, et qu'il soit le commencement et la fin de toute chose Alléluia Il a fait le sacrifice éternel et perpétuel Afin que oh, notre salut soit éternel dans les cieux Afin que notre salut soit perpétuel dans les cieux Voilà pourquoi celui-là même qui était le roi A jeté la couronne pour venir mourir Afin que nous nous devenions le sacerdoce royal Alléluia Le sacrifice est tellement grand Quand je parle du sacrifice de Jésus Je suis ému, je suis rempli de compassion, je suis rempli d'admiration devant ce Dieu-là. Quand je pense à la supériorité et à la royauté, qui peut avoir il a laissé tout ça dans les cieux il est descendu sur terre il s'est fait fils d'homme alléluia il s'est fait fils d'homme de la lignée de David alléluia il est né de la vierge et il est venu il a habité parmi nous alléluia son immense amour son si grand amour nous a environné et a surplombé toute chose éternel Dieu tout-puissant a fait que nos péchés soient effacés éternellement alléluia et ce grand Dieu-là, la Bible dit qu'il n'a point changé. La Bible dit qu'il ne change pas. Le Dieu qui a fait ce sacrifice-là, il dit encore qu'il veille sur sa parole. Alléluia Et que ces projets pour nous sont des projets de paix et de bonheur Alléluia Alors tout ce que tu traverses en ce moment comme difficulté Tout ce que tu traverses en ce moment comme souffrance c'est certes la réalité Mais ce n'est pas la vérité Alléluia Parce que la vérité selon la Bible Est que les projets de Dieu pour nous Sont des projets de paix et de bonheur Et c'est en nous appuyant sur cette parole Alléluia Alléluia En nous appuyant sur cette parole Que nous nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes heureux d'être en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'aucun problème ne peut égaler l'amour de Dieu. Amen. Oh, Jésus, combien de fois tu es grand. Jésus, combien de fois tu es bon, éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a aucun mot pour te décrire. Il n'y a aucun mot pour te définir. Mon Dieu. Je t'aime Jésus, je t'aime d'un amour immense, je t'aime d'un amour incomparable parce que tu m'as aimé le premier, alléluia. Dis à Jésus que tu l'aimes, dis à Jésus qu'il est ton papa et que tu l'aimes. Oh l'éternel est papa, le Dieu tout puissant est papa.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 le Dieu d'amour est mon papa. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Tu es mon papa. Jésus, je t'aime. Bah, Jésus, je t'ai. Jesus, te quiero. Oh, te quiero. Tu eres mi papá. Jesus, I love you. Oh. Dit. Mon Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, tu es mon papa, Jésus, je t'aime, papa, je t'aime, tu es mon papa, Les papa le dieu tout puissant est papa le créateur est mon père le dieu d'amour est mon papa oh je t'aime Jésus je t'aime éternel dieu tout puissant je t'aime parce que tu m'as aimé le premier Alléluia à Toi Père Hosanna à Toi Alléluia Jésus est bien au-delà de nos souffrances Jésus est bien au-delà de nos douleurs Jésus est bien au-delà de nos manquements. Alléluia Sa puissance et, ton, et son amour sont inébranlables Alléluia Prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'il nous montre sa puissance chaque jour de nos vies, qu'il nous montre sa puissance, qu'il marche au-devant de nous, Alléluia, afin que les choses de ce monde ne puissent en aucun cas nous atteindre, que nous soyons concentrés, focus sur Dieu, concentrés sur la parole. À la méditer jour et nuit Afin qu'elle ne s'éloigne jamais de notre bouche C'est en cela que nous réussirons C'est en cela que nous triompherons Alléluia La Bible dit qu'il n'a point changé La Bible dit que l'éternel Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement Alléluia quel miracle attends-tu, frère, sœur Quel miracle attendons-nous, chère maman, cher papa Quelle gloire voulons-nous voir avant de comprendre que la puissance de Dieu est éternelle Alléluia C'est le même Dieu, c'est ce Dieu-là qui a permis à Moïse d'ouvrir la mer et le peuple est passé à pied sec, alléluia c'est le même Dieu, Alléluia, qui a changé le pain, Alléluia, qui a multiplié pardon, le pain. C'est ce même Dieu-là qui va multiplier encore ses bontés et ses grâces dans ta, dans ta vie. C'est ce même Dieu-là. Qui n'a point changé Et qui demeure puissant Qui va multiplier ses faveurs En, ta, en ton honneur Oh Frère, sois concentré sur l'esprit de Dieu Ne te détourne ni à gauche Ni à droite Père Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie aujourd'hui, je te prie ce soir, éternel, pour toutes ces personnes-là qui sont en attente, éternel, de toi, qui sont en attente d'un miracle, aucun projet sur la table, éternel Dieu Tout-Puissant, et qui t'ont prié, qui t'ont confié ce projet-là, éternel Dieu, et qui veut voir ta face dans leur vie. Éternel bouleverse la vie de ces personnes-là. Que ces projets-là arrivent à aboutissement. Et qu'on sache que c'est Jésus qui a fait ça. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit placé au devant de toute chose. Maintenant, ce soir même. J'appelle le déblocage de toute situation compliquée Dans vos vies au oh nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth J'appelle maintenant la faveur et la grâce de Dieu Sur nos vies au oh nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Je délie et je détruis tout très enflammé du malin contre vos projets et contre la réussite dans vos vies au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que l'éternel Dieu se lève comme il s'est levé au temps de Moïse pour libérer le peuple d'Israël qui se lève maintenant et qui libère la vie de quelqu'un qui est en attente de solution au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que l'Esprit de Dieu vienne supplomber les lieux là où vous êtes maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth je prie que l'Esprit de Dieu envahissent vos vies, envahissent vos cœurs, envahissent vos familles, envahissent vos projets, envahissent, oh éternel Dieu Tout-Puissant, que toutes ces femmes-là qui sont en attente d'un enfantement, que cela se réalise maintenant, au oh, nom puissant de Jésus, que toutes les personnes qui ont un projet quelconque et qui te l'ont confié, éternel Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient bloqués, oh par un esprit humain, qu'ils soient bloqués par le diable lui-même, j'appelle maintenant de telles façon que le manteau s'est déchiré et que le voile s'est déchiré que cela éternel Dieu tout puissant, les blocages maintenant se font au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Alléluia que toutes ces personnes là qui ont un projet croient maintenant que ce projet se réalise au nom de Jésus parce que la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés Amen Jésus n'a point changé. Il fait encore des miracles. Alléluia. Déblocage spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dirige Éternel Dieu Tout-Puissant. Dirige. Alléluia.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 jamais ne passera. Il est puissant et il n'a pas changé. Il est vivant et il restera. Et tu auras la victoire dans tous tes combats La gloire de Dieu jamais ne passera hey, Tu auras la victoire dans tous tes combats Alléluia La Bible nous enseigne de chercher premièrement le royaume des cieux et toutes choses on sera donné par-dessus. Alléluia. Alors ce soir, j'appelle la richesse dans nos vies. Alléluia. J'appelle, oh, l'abondance dans nos vies. Alléluia. Oh, j'appelle l'accomplissement dans nos vies. Alléluia. Je détruis tout esprit de non-accomplissement. Je détruis tout esprit de recommencement. Je détruis tout esprit de non-accomplissement. Dans le nom précieux, puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui n'as point changé, éternel Dieu Tout-Puissant, regarde nos vies, éternel, regarde nos cœurs qui sont accablés par les choses de ce monde, éternel Dieu, et viens-nous donner ta paix. Donne-nous cette paix-là, cette paix, éternel Dieu, qui ne vient que de toi. Alléluia. Nous allons prendre nos bibles dans le livre d'Esaïe. Alléluia. Esaïe 49. Oh, Esaïe 49, verset 15. Alléluia. Mmh, lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'éternel des armées. Saint Saint est Saint son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend... Oh, ma, il est trois fois saint, l'éternel, désarmé. Saint, saint, saint, et son puits, son nom. Saint, Saint, Saint est son puits, son nom. Il est assis, il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'éternel des armées. Saint, Saint, Saint, et son puissant nom. Esaïe 49, verset 15 nous dit. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Alléluia. L'éternel Dieu nous dit dans sa parole que même si une femme peut oublier son enfant, lui, l'éternel, notre Dieu, il ne peut nous oublier. Alléluia. Et la Bible ne peut mentir. L'éternel Dieu que nous prions n'est pas un faux Dieu pour mentir. Alléluia. Et il dit que il ne nous oublie pas. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, Dieu ne t'oublie pas. Il est toujours avec toi. Il est toujours là auprès de toi pour te consoler, pour te conseiller quand il le faut. Alléluia. Même si ton père arrive à t'abandonner même si ta mère arrive à t'abandonner moi l'éternel je ne t'oublierai jamais moi je ne t'oublierai jamais. Ah, ah, ah, ah. arrive à t'abandonner même si tes amis arrivent à t'abandonner ne te soucie pas oui ne te soucie pas je te délivrerai tu me glo. Oh, je te délivrerai, Et tu me glorifieras. Alléluia Dieu nous dit dans sa parole qu'il est là pour nous. Il est toujours là pour nous délivrer. Il est toujours là pour nous conseiller. Il est toujours auprès de nous. Il est toujours présent pour nous. Alléluia. Nous allons encore prendre nos bibles. Dans le livre de Thessaloniciens. Un Thessalonicien à partir du verset 16. Alléluia. Mm -hmm. Mm -hmm. Saloniciens 5, à partir du verset 16. Alléluia. Le verset 16 nous dit Soyez toujours joyeux. Alléluia. La Bible nous recommande d'être joyeux. Amen. Verset 17 Priez sans cesse. Alléluia. 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alléluia. Verset 22, abstenez Abcenez-vous de toute espèce de mal. » Alléluia. Verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. » Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce qui, est, ce qui me plaît le plus dans ce passage, c'est le verset 16. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Si l'Éternel nous recommande d'être toujours joyeux, c'est parce qu'il est au-dessus de toutes nos situations. Amen. Et que nous sommes que passagers sur cette terre. Notre gloire est dans les cieux. Alors les choses de ce monde ne doivent pas avoir d'influence sur nous. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous demande d'être et de demeurer toujours joyeux. Alléluia. Parce que, chers frères et sœurs, notre joie est un témoignage. Pour nos frères païens qui nous regardent. Imaginez un chrétien triste, ça va pas donner l'envie à un païen de devenir chrétien. Mais imaginez un chrétien joyeux malgré les problèmes de ce monde. Quelqu'un qui se lève et puis il dit Alléluia, gloire à Dieu parce que je n'ai pas tout, mais je me suis réveillé en bonne santé ce matin. Alléluia. Si quelqu'un passe à côté va se demander hum, est-ce que lui là il n'est pas fou. Non. Nous notre folie c'est Jésus. Parce que nous savons quel papa nous avons. Nous savons que pour chacune de nos situations, il y a une parole dans la Bible. Alléluia. Ce soir, tu vas faire une prière en toi-même. Tu vas prier sur ton cœur. Tu vas dire à Dieu de te donner sa paix. Qu'il nous donne la paix. C'est très important. Un chrétien d'être en paix avec lui-même d'être en paix dans son corps ça veut dire qu'aucune maladie ne puisse l'atteindre alléluia car il est écrit que par ses maîtres nous sommes guéris alors la paix dans le corps aucune maladie alléluia la paix dans le cœur. Aucune inquiétude. Alléluia. Car il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Gloire, gloire à toi éternel. Gloire à toi éternel Dieu Tout-Puissant. Croyez que l'éternel Dieu a tout payé. Amen. Ce soir, je veux parler au cœur de quelqu'un. Je veux parler au cœur vide de quelqu'un. Que l'éternel vous comble de sa paix. Que l'éternel vous comble de sa joie. Alléluia. Ces projets se réaliseront car il est écrit que ces projets pour nous sont des projets de paix et de bonheur alléluia ton grenier ne sera jamais vide car il est écrit que l'éternel est mon berger et je ne manquerai de rien alléluia peu importe la situation du pays tu ne seras jamais touché car il est écrit que dix mille tombent à ton côté tu ne seras point atteint. Alléluia. À chaque circonstance, à chaque situation de nos vies, Dieu a une parole pour nous. Ton nom, le plus beau des poèmes, ton nom. Oh, j'aime ce Dieu-là. La plus belle des chansons, ton nom. Et celui-là que j'aime, ton nom. Le plus beau des noms. Je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes, je parlerai de toi. Je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve Ton nom Le plus beau des poèmes Ton nom la plus belle des chansons, ton nom est celui-là que j'aime, ton nom, le plus beau des noms, je le glorifierai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, Jésus, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ce nom. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je veux faire une prière ce soir pour maman Georgette. Alléluia. Puisse l'Éternel encore la fortifier. Puisse celui-là qui ne nous a jamais abandonnés, qui n'abandonne personne, la fortifier. Alléluia. Fais une prière avec moi ce soir pour elle, pour que sa foi reste intacte et inébranlable dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si la mer se déchaîne si le vent souffle fort si là bas que t'entraîne n'est pas peur de la mort Peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit Allons de l'eau, trop à Allons de l'eau, trop Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit. Que tu il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine si ton corps est souffrant croisons jésus il t'aime il te donne sa paix Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Que l'éternel Dieu soit béni. Que l'éternel Dieu soit élevé. Nous te confions encore, Maman Georgette, ce soir, Seigneur. Sois sa paix et sois notre paix. Merci pour ce moment que tu as permis. Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que l'éternel soit béni.